De courage et plein d'énergie, nous assurons sans advantard. Aucun en port, nous sommes parés au départ. Sûr de gagner dès le premier coup, nous y allons à la confiance. ce loin d'un voyage, même au-delà de l'océan. La vie de Nénu qui brille d'un si beau soleil couché du double combat, membre d'une ardeur Sur mon vélo-course, j'y fonce à fond à mille à l'heure Là, il y a de quoi s'enivrer Les rêves vagabonds de jamais vouloir s'arrêter hey L'aventure tu Alors il faut courir les chercher Alors il faut courir les chercher Rempli de courage et plein d'énergie Nous assurons sans avantage